Salut les boys, salut les girls, c'est Winman, content de vous voir, aujourd'hui on fait la review 198, un joint préroulé, on y va avec la marque Re-Up, Re ça vient de Zenabis. et on y va avec le DTH BBB, je le sais, c'est pas évident à retenir, pourtant c'est ça qui est écrit sur le contenant, euh, le tube contenant là, les deux joints préroulés de 1 gramme, euh, DTH BBB c'est le DET Boba, euh, ils ont enlevé les voyelles, et puis là c'est ça que ça donne là, euh, DTHBBB. Donc, moi j'aurais aimé mieux qu'ils écrivent Dead Boba sur le tube. Euh, C'est-tu du marketing? C'est-tu moi qui exagère, qui trouve ça... Euh, Est-ce que c'est moi qui est trop fancy? Mais je pense que DTHBBB, eh, on est loin là, on est loin de, de, de, de se rappeler du produit. Euh, en tout cas, c'est le dead boba, j'ai ça ici, euh, merci à Marc, hein? euh, Marc là, qui communique avec moi tous les jours sur Instagram, salut mon chum, c'est supposé être un joint d'un gramme, euh, Marc en a pris une petite quantité, il me reste un 1.5, on allume ça ensemble, c'est un 12%, et puis on a la possibilité d'avoir entre 7 et 14, donc euh, quand même un joint assez léger. Euh, 12 à 14%, peut-être un petit peu trop fort là, pour les gens là, qui commencent à fumer, mais euh, c'est quand même là, pour les, les gens qui ne veulent pas trop euh, avoir un THC trop élevé. On va prendre un peu de temps là, pour parler euh, premièrement du Dead Boba, mais aussi de Zinabis. Hein, euh, c'est pas tout le monde là, qui me suit sur Instagram je mets beaucoup beaucoup de stories puis ça va mal avec Zenabis euh, pas nécessairement avec les produits à tant que tel pas nécessairement pour la qualité des produits mais plutôt avec la compagnie en général ils leur manque d'argent ils leur manque de sous euh, ils doivent beaucoup beaucoup d'argent les banques, aux banques et puis, je pense qu'ils ne sont pas capables de faire leur paiement. Et puis, l'action à la bourse est en chute libre. Une action de Zinabis, c'est 12 sous. Donc, euh, et c'était 2 dollars, là, il y a à peu près 6 mois. Donc, c'est vraiment là, de 2 dollars à 12 sous, là, c'est la fin du monde. Merci encore, Marc. Le Dead Boba, j'ai fait un peu de recherche pour voir un peu, là, c'était quoi la, les plantes qu'on a pris les deux cannabis. C'est quoi les croisements qu'on a pris pour arriver au Dead Boba. Euh, je ne sais pas si on a déjà vu ça en quelque part. Euh, je pense que oui, hein, le Dead Boba, là, on a peut-être vu ça dans, avec une autre variété, d'autres croisements. Parce que je me rappelle de vous avoir dit ça, le Dead Boba c'est fait à partir du Dead Star et du Boba Kush euh, le Boba Kush, c'est fait avec euh, du OG Kush mélangé avec un autre indica inconnu. Et puis on a pris le OG Kush mélangé avec le indica inconnu. Et puis on l'a mélangé avec une femelle Norton Light. Mais encore là, on n'est vraiment pas sûr du Boba Kush. Euh, il manque un peu d'informations. On n'a pas vraiment là, euh, la, la réponse exacte du Boba Kush. Donc le Dead Boba. Qui est fait avec le Bobo Kush, qui est fait aussi avec le Death Star. Le Death Star on ne connaît pas ça, mais on connaît le Sensi Star et le Sour Diesel qui font le Death Star. Et je sais pas si le Sour Diesel, euh, on... je sais pas si le Sour Diesel on connaît ça. Hein? C'est ça le Sour Diesel qui est dans le Ultra Sour Sour Diesel. Euh, non, l'Ultra Sour, c'est du Ultra Sour de Namasté. En tout cas, je pense que dans l'Ultra Sour, il y a du Sour Diesel. Donc, le Dead Boba, là, que je suis en train de fumer, c'est du Dead Star mélangé avec du Boba Couch. Est-ce que ça goûte le couche? Est-ce que ça goûte le couche? Pas vraiment. Pas beaucoup. Non. Aucun goût de gazi, aucun goût de, aucun goût de couche, mais il est bon. J'aime le goût. Ah, on sait souvent, là, qu'est-ce que ça veut dire avec Winman, euh, que c'est bon. Mais on n'a pas le goût épicé, le goût de cariophilène, le petit goût, là, de tweed, qu'on retrouve un peu, là, dans toutes ces variétés. 12%, vraiment léger. Euh, puis je, je le sens léger, là. Euh, c'est mon premier joint de la journée, puis, euh, c'est du léger, C'est du léger. Des fois on des fois on dit des fois là c'est du 12, on a l'impression que c'est du 14 15 hein parce que les terpènes ils, ils travaillent avec nous autres, ils, des fois il y a des variétés là, qui sont meilleures avec nous que avec notre ami. Mais ici le 12 c'est du 12 là, c'est pas du 12 14, c'est du 12 là, 12 11 12 12 10, tu sais. C'est très drôle, euh, 12% de THC, puis l'action est à 12 cents. C'est très, très, très drôle. Ça, ça me fait rire, comme tu peux le voir. 13,80$. 13,80$, là, on s'approche du 14$ pour 2 grammes. Euh, deux joints de 1 gramme chacun. Puis comme celui-là, je vous ai dit, il était déjà entamé. Donc, ça commence vraiment en gros. Et puis, ça, ça, ça s'en va comme un con, hein, C'est vraiment... Euh, fréquent chez les usagers de cannabis qu'on roule le cannabis en cone. Moi, Winman, j'aime mieux les, les, les joints vraiment là, euh, de la même grosseur. Euh, un peu comme une cigarette. Là, plus petit qu'une cigarette, mais égal. Il y a vraiment un marché pour les joints préroulés. J'imagine que c'est sûrement pour les fumeurs débutants. Euh, ceux qui sont habitués, euh, vu qu'on achète peut-être en grosse quantité, vu que c'est plus dispendieux, peut-être que c'est pour ça qu'on s'en va vers le 3.5, et puis qu'on roule nos propres joints. Mais hein, ça se fait tu des fois, là, quand on est avec nos chums puis des fois là, on, on fume, on fume dans une soirée, mettons un samedi soir, quand on travaille pas le lendemain, puis là on demande à notre, à notre ami, « Hey, veux-tu m'en rouler un? Hein? » Puis là, notre ami, il nous dit tout euh, non, non, man, roule-toi-en un. Tu sais, des fois, on, on a fumé un joint, deux joints. Et puis là, on veut s'en fumer un troisième ou un deuxième. Puis on est un peu paresseux, hein? On sait que le cannabis, un de ses petits défauts, c'est qu'on procrastine, hein? Procrastiner, c'est de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, on demande souvent à notre chum, « Peux-tu m'en rouler un, s'il te plaît? » Et puis souvent... On dit à notre chum et hey, je te donne deux pièces, mon Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Euh, nous entre amis, là, ça a déjà arrivé que j'ai déjà dit ça. Un de mes amis m'avait déjà demandé ça. Hey, je te donne 2$, dollars, je te donne 5$, dollars, je sais pas là. Euh, puis des fois, on est trop paresseux puis qu'on dit non, non, roule-toi les toi-même ton joint, tu comprends-tu. Donc, euh, où c'est que je m'en allais avec ça c'est je ah, ben c'est ça. Euh, des fois, peut-être les gens qui fument beaucoup de cannabis, qui sont habitués. Peut-être s'acheter un joint préroulé de fois de temps en temps, euh, quand on sait qu'on va être paresseux ou si on sait que, un exemple, un exemple, euh, tu t'envoies en camping, tu t'envoies dans un chalet, tu t'en dans un, tu fais beaucoup de transport avec ton véhicule, et puis là, quand tu arrives à destination, tu sais que tu vas rester ici, là, une journée, deux journées, tu sais que tu peux fumer du cannabis, que tu ne vas pas reprendre ton véhicule immédiatement, euh, peut-être que l'été prochain, je vais peut-être m'acheter euh, un paquet de joints pré-roulés. Quand je vais sortir de ma voiture, ben, je vais tout de suite l'allumer. Mais là, en vous expliquant ça, en vous expliquant ça, je suis en train de réaliser que on peut rouler nos joints d'avance. On peut rouler nos joints d'avance avec notre 3,5 à la maison. Euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, c'est. Un joint pré-roulé, c'est spécial, mais je viens d'y penser. Je ne penserais peut-être pas acheter ça là, avant d'aller dans, dans, dans un camping. Je, je, je pense que je vais les rouler d'avance chez moi, comme que j'ai toujours fait là, toute ma vie. Donc, euh, mais il y a quand même 60, 60 euh, cannabis de joints pré roulés à la SQDC, 60 variétés euh, offres de cannabis à la SQDC. Je trouve ça vraiment euh, beaucoup. Euh, C'est quand même là, 50% de ce qu'il y a en 3,5. En 3,5, je pense qu'il y en a à peu près 120. Euh, je me trompe? Est-ce que je me trompe? Euh, juin, pré-cannabis, euh, euh, 133, je crois, là, environ. J'ai compté rapidement. Là. À peu près 133 produits de cannabis en fleurs séchées, en buds. 133. Et puis on en a 60 en juin pré-roulés. Donc, euh, donc, ça donne 193 produits ensemble. Mais 60 joints pré-roulés, je trouve que c'est quand même beaucoup. Je trouve que c'est quand même beaucoup. Beaucoup de variétés. Euh, mais c'est pour ceux aussi qui savent pas comment rouler, j'imagine. Parce que euh, je suis en train de penser à ce que je vous ai dit d'en acheter pour quand on s'en va au camping. Mais tu as juste à te le rouler d'avance comme on a toujours fait. Mais c'est pour les paresseux ou les gens qui savent pas euh, rouler. Ou les gens qui veulent euh, dépenser 11$ et puis qui veulent pas dépenser là, un 30$ pour un 3,5$. <coughs> Donc, euh, moi, je, moi je suis étonné. Je suis étonné de voir ça. Euh, merci à Marc encore. C'est grâce à vous là, que je peux un peu regarder ça. Euh, moi, des jouets de pré-roulés, personnellement, je m'en ai acheté une fois une fois, puis justement là, je l'avais fumé, puis j'avais pas fait une vidéo là-dessus puis je me suis dit voyons donc comment ça j'ai pas fait une vidéo là-dessus euh, je m'appelle Weedman il aurait fallu que je le fasse puis je, je l'avais consommé trop rapidement le joint et puis euh, en tout cas je me rappelle, j'étais rentré dans la SQDC, puis l'employé avait reconnu Weedman puis il me l'avait offert c'est un joint unique, un joint à 6$ je crois, 6$, 6 ou 7$, je pense que c'est 6$ puis, il y avait un gros taux de THC. Puis, un, je pense que c'était un Jack RR. Là. Quelque chose comme ça. En tout cas. Donc, euh, c'est ça. 13,80$. Euh, 13,80$ pour deux joints. 2 grammes. C'est 1 gramme du joint. Euh, les terpènes. On avait dit là, entre 7 et 14% de THC. J'ai eu 12. Les terpènes ici. Le cariophyllène. Pourtant... Il peut-être un petit goût bizarre là, qui, qui, qui se rapporte peut-être au cariofilène, parce que ce pas vraiment fruité. Il euh, n'y a pas de goût de pain boisé. Le terreux, habituellement... Écoute! Si on descend en bas, là, sur le site de il y a toujours un petit peu plus de terpènes. En haut, il y a la terpène dominante. Et puis en bas, le cariofilène, myrcène, humulène... Euh, je ne sais pas c'est quoi le humulène, mais je pense que ça doit être ça. Parce que le cariophilène, je ne suis pas capable de le supporter euh, sous diffé différentes euh, arômes de cariophilène. Il y a plusieurs arômes dans le cariophilène. Il y a plusieurs goûts qui sont euh, associés au cariophilène. Souvent, souvent, j'aime pas ça. Euh, le myrsen, ça c'est le pinkouche de San raphaël euh, il y a souvent le myrcène dans les, dans les goûts, dans les variétés que j'aime. Donc peut-être que celui-là ici, ce serait le humulène. Je vais aller voir là, sur le site de Leafly. On peut voir là, les 6 euh, terpènes principales. Hum, je ne suis plus capable de trouver ça. Est-ce que je vais trouver ça? Ah, J'ai perdu l'endroit le, le, pour... Euh avant c'était un petit peu plus facile là, pour trouver euh, le petit tableau de terpènes, ils ont un petit peu modifié le, le site. Donc le humulène, il faudrait regarder un peu, là, genre, attends, on va faire une petite recherche euh, Google, humulène, voir si c'est pas associé à soit un fruit ou euh, humulène. Écoutez ça! L'humulène, également appelé cariophilène. Ah, cariophilène. Donc, c'est l'humulène, c'est une sorte de cariophilène. Euh, la saveur unique qui rend la bière si rafraîchissante, c'est grâce à cette huile essentielle délicieuse. Donc, c'est dans la bière, le humulène. C'est aussi la raison pour laquelle la sauge, la, la, la fine herbe, la sauge, culinaire, le gingembre, le ginseng ont un goût épicé. C'est l'humulène associé au pinène. Donc, c'est tous des mots qu'on connaît, le pinène, humulène. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Euh, ça fait déjà plus de six mois, là, pratiquement un an qu'on parle des terpènes. On est un peu, peu habitué aux noms, mais on ne les connaît pas assez. Et puis, on va les apprendre avec Winman, on va les apprendre. Je veux qu'on soit habitué aux mots. Euh, on connaît un peu les variantes, des petites affaires. Cariophilène, c'est épicé, poivré. Euh, on va les apprendre. On va les apprendre. On va les apprendre. Associé au pinen, tantôt, Cariophilène, c'est spécial. C'est spécial. Le code est toujours assez long, le carton. Il n'y a pas de possibilité de se brûler les doigts. Mais des joints d'un gramme. Euh, si on arrive à la SQDC, c'est vraiment seulement euh, la, notre arôme préféré avec notre THC qui nous correspond, qui tombe à 1 gramme, achetez-le. Et puis euh, fumez-en la moitié. Parce que c'est mieux d'acheter un joint de 1 gramme qu'on est. Qu'on aime la variété, qu'on aime le THC. <coughs> Qu'un joint .5, qu'on n'aime pas puis qu'on n'est pas satisfait du THC. Donc, achetez toujours quelque chose qu'on aime. Et puis, euh, si la quantité est trop grosse, on en fume moins. Parce qu'à un moment donné, là, ça, ça coûte de l'argent, tout ça. Là. Euh, ça ne sert à rien de, de fumer un gramme si on est satisfait avec un .5. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Winman. Euh, allez aussi sur mon Instagram WeedIndieCommand et euh, on donne un pouce allez acheter un t-shirt et puis on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo merci les boys, merci à toi Marc et puis on se revoit très bientôt, ciao